Bon, la question c'est au niveau du boss de fin, est-ce qu'il y a des trous mmh. Ouais, il y en a. Non, j'y. Ah, bon, alors allez, je te demanderai de ta part la plus grande vigilance. <rire> tu attends qu'on soit positionné pour te filmer. J'ai un mur en face de moi. Moi, bon, on a un chapeau, regarde. <rire> Mathieu, il a une case... Mathieu, il a un chapeau, Sébastien, il a un chapeau, moi j'ai un chapeau. Et toi, t'as pas de chapeau euh, je... C'est pas un chapeau, non, mais. C'est quoi ah, okay. C'est un haut de forme, forme. j'ai pas de chapeau <rire> Non mais c'était pour rire La fin du début Tu vois, il y a marqué Erylion Blight À oh. droite Il s'est déverrouillé Ah oui, mais il y, à droite. Ont... il y a des gens qui ont mis des plots Let's care this planet, a new a**hole Yeah Mais yeah contre quoi And open Access denied le que... le Activating additional door defenses. Turrets deployed. Oh, ça vole Non, elles sont à notre côté. Just Allez, si tu avais subi le scénar Ça va être très difficile Ça va vraiment être très difficile Tu fais le yeah boulot. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha ha ha. Clap trap, si tu regardes sur ta droite et sur ta gauche, il y a des rampes d'accès. Comment as-tu su que les marches mon seul point faible À part l'électrocution, les explosions, les coups de feu, les crises corrosion, les coups de pied, les virus, les insultes, les chutes, la noyade, les crises de diabète, les regards condescendants. Quoi Les crises de le coeur, diabète. Les, de les plus regards plus condescendants. Filles, les de chat. On est tranquille oh, à la fin Le pire c'est Anaïs parce qu'elle est... s'accroupit un petit peu avec les fesses en arrière donc du coup t'as vraiment l'impression qu'elle est assise. Mais parce que t'as pas pris le bon côté aussi hein. Belle trouvaille cela dit. Je peux pas la Alors, voir. Ce que tu faisais. Sachant que si tu fais demi-tour ça marche hein. Bon bref. Hein. Non parce que je suis tombé d'en haut. Non mais putain. <rire> ah oui, d'accord. Oh je suis déçu. Oh elle gagne un niveau Elle gagne un niveau elle gagne un niveau parce qu'elle oui, oui. meurt pas dans un trou Chargé. Ouais Oh merde Euh bombardement lunaire, va falloir courir du coup On oh. yeah. à... a Frank Et un danger un monsieur invisible Aaaah Oh ouais, voilà. wow <rire> C'est pas passé loin Oh non Ah, euh, il faut avoir un casque On a que des chapeaux Ah bah y'a que aïs qui peut y aller Bah par devant Oh Ah oui, il a des Il est où le Jack pas là, c'est un peu loin. Je l'ai eu. Oh, C'était pas le bon. C'était pas Aïe, c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est <coughs> You're too late bandit I win <rire> The greatest Oh Il uh, est sorti quelque <Beispiel plaisir> uh... Derrière je <Lexus> crois <fiction> que j'en ai vu <inaudible> une ah d'accord ah, merci. Ah, merci. Merci. merci monsieur Jacques Tu penses à garder les vidéos parce que moi je regarde surtout mes pieds en ce moment Bah écoute euh... Ouais c'est plutôt joli C'est bon Wouhou si si, c'est possible. Ah oh, il vomit des armes. Ah, <rire> ouais, regarde, eh, on saute sur l'ennemi, on a gagné. Ouais. Voilà, battu par ça. Je pas en éclaireur. Appuyez sur le bouton. Oh. Mais non, il y a plein de Ça Oula Non, non, non, I can't, I like this. Tu es un barbare. Tu es un pervers. Tu es un bandit. Et c'est moi le. Techniquement. Allez. Ouais. Quand tu veux, tu le tues hein. Il faut attendre le maximum. Ah, non, d'accord. Ok. Bon, ça sert à rien. C'est pas migré. Le tueur commence pas. Oh, bah oh. oh, non. Euh, je voulais le paralyser. Si je revois cette clé un jour, c'est juré, je me fous en l'air. Dans ta face, saloperie d'alien. Oh. oh. Vous êtes ici. Vous savez ce que ça Yeah. <rire> no rest for the wicked. Ouais! Oh! C'est un bouclier qui lui servira même quand on lui tire dessus de loin. Voilà. Bien. Donc tu seras officiellement la cible du groupe. C'est génial! Tu veux pas te jeter dans la lave à Je pense qu'avant d'explorer toutes ces arches, on doit faire les choses dans l'ordre. Trouver un nouveau bouclier pour Sanctuary. Rayer Hyperion de la carte et. enterrer nos morts. Jack est peut-être mort, mais on est encore loin, très loin de la victoire. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en dis, Brick Moi, j'ai déjà dit Prums pour la chasse à l'art D'après mon séismographe, construit avec des bouts de métal et du vieux mucus, une épouvantable et puissante créature s'est réveillée sur Pandore. C'est le fils de Chromerax ah. Non, c'est pas le fils de Chromerax. C'est Terramorphous, Là. Euh, et on va pas la faire, tout simplement parce que la mission est niveau 50. Ouais, on va être un peu juste. C'est beau, hein? Ouais. <rire> Beaux yeux, tu sais. C'est moche, dégage. Oh, le chat. je à ton frère, toi. Merci. Bah, je vais peur. les me saouler au casino tout seul, tiens. Non. Euh. Ah. Je veux pas être entouré de plein de trucs. C'est pas le même, hein? Ah, c'est pas le même? Non, moi, oh. moi c'est 42 000. Il manque un tiers.